C'est important de parler de la République dominicaine parce que c'est un pays qui est très méconnu. C'est un grand pays, hein, on a 12 millions d'habitants. Euh, et pourtant, euh, en France et dans bien des pays d'ailleurs, on ne connaît que les plages de la République dominicaine et les hôtels tout inclus. Et c'est un pays qui a une histoire, qui a une culture, euh, qui a une géographie particulière, des traditions. Et je, euh, je, ça me tenait à cœur de le faire connaître puisque c'est mon pays de cœur, je dirais mon, mon pays d'adoption où je passe de longs mois chaque année et j'avais envie effectivement de partager les richesses de ce pays et notamment son histoire avec des lecteurs. C'est un travail de documentation classique, je dirais, donc je cherche les informations où elles se trouvent, d'abord sur internet mais également dans les archives des journaux, j'ai beaucoup travaillé dans les archives nationales dominicaines euh, beaucoup de lectures également, des ouvrages universitaires, des thèses ou des, des mémoires qui euh, relatent une partie de cette histoire ou certaines anecdotes euh, qui, qui correspondent à, à cette période et à ces pays que nous traversons avec la saga. Donc c'est un travail, je dirais, de documentation classique, long, difficile parfois, extrêmement enrichissant, ça c'est une certitude. En fait, j'ai rencontré... Un un des derniers pionniers de cette aventure, un vieux monsieur qui m'a ouvert les portes de sa mémoire alors que je faisais un, un reportage sur le pays. Et, euh, et donc il m'a conté cette histoire. Et, et, et m'a semblé que c'était une, une aventure absolument extraordinaire. D'abord je, je ne connaissais pas cette miette d'histoire et ensuite c'est surtout l'aventure humaine qui m'a extrêmement émue euh, la façon dont, dont ces gens, lui ses compagnons, se sont reconstruits à partir de rien euh, exilés dans une, dans une île dont ils ne possédaient aucun code, qui, est, qui leur était totalement étrangère, aussi bien au niveau de la langue, de la culture euh, de ce qu'on attendait d'eux. Donc euh, on m'a raconté cette histoire et, et et j'ai décidé d'en de la, la, faire un roman quand ce monsieur est décédé euh, parce que je me suis rendu compte qu'en fait personne ne l'avait raconté et que c'est une histoire, une histoire de vie, une, une miette de la grande histoire également qui pouvait se perdre puisque euh, quasiment personne ne la connaissait. Donc euh, à son décès j'ai décidé de m'atteler à la tâche et je me suis dit qu'effectivement il avait fait de moi une porteuse d'histoire et qu'il ne fallait pas négliger euh, ce cadeau qu'il m'avait fait. Alors le dernier volume de la saga euh, « Un invincible été euh, » se déroule des années 80 jusqu'en 2013, donc il va couvrir euh, la maturité et le début de la vieillesse de Ruth, euh, la fille, donc la seconde génération, et il va courir également la vieillesse du personnage principal qui est le fil rouge de toute la saga, Alma qu'on va suivre jusqu'à son décès centenaire, à 101 ans également parce que euh, symboliquement je, je voulais amener un personnage jusqu'au 101 ans du, du, du monsieur qui m'a raconté cette histoire euh, et donc c'est une espèce de, de tribu aussi de terminer sur, euh, à cette date là euh, à la personne qui m'a ouvert les portes de cette histoire donc on va traverser euh, une une trentaine d'années d'histoire de la République Dominicaine avec les enjeux actuels du pays les enjeux économiques les enjeux politiques euh, écologiques aussi, touristiques et puis également puisque des personnages vivent aux états unis on va euh, euh, assister au, au grand bouleversement américain euh, également ce qui se passe en Israël également ce qui se passe euh, en Haïti puisque c'est le pays voisin de la République Dominicaine avec euh, le terrible séisme de 2010. 2010. Donc voilà, autant de, de choses qu'on va, euh, qu qu va croiser, d'événements qui vont jalonner euh, les 30 années euh, que de ce dernier volume. Alors ça a été difficile, mais je crois que j'ai mis un terme à la saga, c'est-à-dire qu'effectivement on arrive en 2013, et euh, il nous reste peu de temps finalement jusqu'au jour euh, d'aujourd'hui. Donc euh, je, je, je pense que réellement le, la, la, le décès d'Alma à 101 ans euh, clôture cette histoire, et la clôture de façon symbolique, donc euh, je pense... Je pense pas pouvoir euh, travailler de nouveau sur ces personnages dont j'ai eu du mal à lâcher la main. Euh, sinon, ça aurait été une, des, des, des spin-offs ou des histoires de personnages de secondaires à raconter. Donc non, j'ai réellement mis un, un terme à cette saga. Et Je me dis que l'histoire est vraiment euh, bouclée, complète. Et d'ailleurs, il y a un clin d'œil à la fin du livre. Euh, si on regarde la dernière phrase du livre, on va se rendre compte qu'elle... Euh, la dernière phrase d'un invincible été boucle la boucle ». voilà. Et, et oui, je me suis attelée à un autre roman, mais qui n'a rien à voir avec cette saga, si ce n'est qu'il se passe également en République dominicaine et qui raconte la vie d'une femme méconnue.